L'Electronic Links offre la possibilité d'effectuer des mises à jour du firmware dans les modules Links. Ces mises à jour permettent d'activer de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer les systèmes déjà existants. Une fois connecté au système Links, ouvrir le bouton d'action en haut à droite de l'écran et sélectionner « Mettre à niveau » depuis le menu déroulant. Une fois lancé, cette fonction vérifiera la version du firmware actuelle et identifiera si une nouvelle version est disponible. Sélectionnez le module pour lancer la nouvelle mise à jour. Cette action installera automatiquement le nouveau firmware et redémarrera le système afin de compléter la mise à jour.